La transformation managériale, c'est d'abord un défi. Comment réussir à faire évoluer les modes de management dans les organisations actuelles Agir rapidement sur certains leviers, grâce aux managers, permet de faire face au challenge de l'adaptation permanente, de l'innovation, de l'expérience client et de l'engagement des collaborateurs. Concrètement, cette transformation des managers porte sur quatre dimensions. Ils doivent devenir capacitants, c'est-à-dire accepter de perdre du pouvoir pour favoriser l'intérêt général et la valeur créée pour les clients. Mais aussi libérer les talents et encourager le test and learn. Être humain en régulant les sollicitations pour limiter le stress et recréer de la confiance et des rituels de convivialité. Rester ouvert pour profiter des contenus externes, permettre l'open innovation mais aussi orienter les équipes vers les bons contacts ou réseaux. Et enfin, favoriser la collaboration en encourageant l'entraide, l'usage d'outils collaboratifs et en développant l'intelligence collective. Ils deviendront ainsi des managers choc. Pour cela, ils doivent être accompagnés. L'objectif, c'est de transformer rapidement leurs pratiques en situation de travail. Et les premiers pas sont déterminants. SEGO, c'est à vos côtés pour réussir et accélérer vos transformations.